Bonjour, bonjour les internautes, comment vous allez Vous vous portez très bien. C'est le maître puissant Taillon du Bénin. Voilà mon numéro de téléphone, le plus 229-96-63-85-35. Je suis devant vous pour vous donner quelques vérités, quelques explications et les règles à respecter. Par rapport au portefeuille magique bon tout d'abord je demande mes excuses et aux, aux internautes et aux clients qui sont sur youtube qui, qui contactent les faux marabouts mais ils n'ont jamais eu la satisfaction je demande tous mes excuses à eux que les maîtres spirituels qui sont sur les réseaux sociaux maintenant, c'est des médecins virtuels qui ne connaissent pas leur travail. Ils ne connaissent pas du tout leur travail. De fait, jusqu'à si les internautes ou les clients, ils entendent le binaire, ils fuient. Or, ce n'est pas le binaire seul qui a Il y a d'autres pays. Eux aussi, ils font la NAC aussi. Et ce n'est pas le binaire seul. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous montrer au moins 4 portefeuilles magiques jusqu'à 5 portefeuilles magiques et vous donner combien ils produisent, le prix et les règles à respecter. Moi qui suis devant vous, je connais mon travail et je sais que dans la vie où nous sommes, il y a le haut et le bas. Si tu fais du bien à ton prochain, tu vas trouver du bien. Si tu fais du mal à ton prochain, tu vas trouver du mal. Est-ce que vous me comprenez? Moi, tant mon papa lui prend des torchons pour pouvoir faire la multiplication d'argent avec. Moi, je suis ici devant vous encore. Je ne suis pas un Béninois 100%. Je suis du Nigeria. Ce qui m'a fait amener au Bénin, c'est le portefeuille magique qui m'a fait amener au Bénin j'ai aidé beaucoup de personnes dans ce portefeuille j'ai aidé beaucoup de personnes dans ce portefeuille mais les internautes je vais vous dire une chose il faut fuir les arnaqueurs savoir à qui est la personne à qui vous allez confier votre argent moi qui suis devant vous je connais mon travail je ne prends pas l'argent d'autrui et bouffé parce que, quand tu prends l'argent d'autrui et bouffé, tu recortes les pots cassés. Il y a d'autres qui demandent toujours si vraiment, si le portefeuille magique existe vraiment. Le portefeuille magique bien vrai, ça existe vraiment. Et ça existe au Bénin. Ça existe vraiment au Bénin. Mais les gens n'ont pas encore eu les secrets du portefeuille, c'est pour cela les faux marabouts, ils sont en train d'escroquer les internautes ou les clients qui sont sur YouTube. Moi qui suis devant vous, je n'ai jamais fait l'escroquerie dans ma vie. Je n'aime pas du tout. Ce qui est à faire avec l'escroquerie, je n'aime pas. Je ne suis pas devant vous pour vous faire une démonstration. Je suis là pour vous montrer les cinq portefeuilles qui sont devant vous, jusqu'à six portefeuilles. Est-ce que vous me comprenez voilà donc j'ai des différentes sortes de portefeuilles. bon vous voyez ce portefeuille c'est un portefeuille qui peut, vous, qui peut vous produire 500 000 le portefeuille qui produit 500 000 le prix de ce portefeuille je le fais à 200, 210 000 le portefeuille qui produit 800 000 ce portefeuille je le fais à 325 000 et le portefeuille qui produit jusqu'à 1 million, 1 million 500. Vous voyez, c'est des portefeuilles qui produisent 1 million 500. Ces portefeuilles qui produisent 1 million 500, je le fais à 500 000. Je dis pourquoi je dis mes prix. C'est parce qu'il y en a des internautes, il y en a des clients qui contactent les gens. Et du genre, ils sont là pour bavarder moi je ne suis pas là pour bavader, je suis là pour du réel pour du réel donc je répète toujours savoir à qui vous confiez votre agent est ce que vous me comprenez c'est le maître taillon qui est en train de vous parler aujourd'hui matin je ne suis pas là pour une démonstration je suis là pour une explication du portefeuille magique et je vais vous donner les regards respectés celui qui est en possession du portefeuille et qui me contacte ne doit pas manger la viande du porc, la viande du chien, la viande de chat et la viande du serpent ni la viande de perroquet. Est-ce que vous me comprenez Et vous ne doit pas porter des habits rouges aussi. Et le portefeuille c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose à garder comme secret. Normalement Quelqu'un qui est ton ami ne doit pas savoir s'il y a un portefeuille chez toi. La chose qui te donne de l'argent, ton ami ne doit pas savoir. Est-ce que vous me comprenez? Et j'attends parler des rumeurs aussi au Togo et j'attends parler un jeune Camerounais qui est rendu fou, tout et tout, qui est devenu fou plutôt grâce au portefeuille magique. Tout ça, c'est des rumeurs, rien ne prouve. Parce que je sais que le portefeuille magique existe réellement au Bénin. Est-ce que vous me comprenez Et il y en a des maîtres spirituels qui font des démonstrations devant les clients. Ils font des démonstrations, oui, mais ils font des démonstrations dans des vidéos pour montrer tout ça. Tout ça, c'est des fusions. C'est des fusions. Et ça, c'est du faux. Sinon, si tu es un maître, si tu es un vrai maître spirituel, tu connais bien ton travail, tu ne dois pas faire une démonstration. Parce que quand tu fais une démonstration devant la personne, et la personne pas avec le portefeuille arriver là-bas, et le portefeuille ne se produit plus, tu vas lui dire quoi. C'est pour cela moi, je n'aime pas faire de démonstration. Mais quand tu me confies ton travail, je fais ton travail énormément parce que... Je, je, je sais que je connais mon travail et je veux du respect celui qui me respecte je le respecte aussi, mais celui qui sait que, qui n'est pas intéressé par ce travail ne me contactez pas pour venir m'embêter avec le portefeuille magique pour dire ça, c'est pour cela que j'ai dit mes prix dedans, celui qui est prêt pour payer ce genre de prix peut me contacter pour le portefeuille magique donc je vais encore laisser mon numéro de téléphone, vous voyez, c'est le plus 229 96 63 85 35. Contactez le maître Taillon et il va vous faire sortir de la pauvreté et de la misère. Merci à vous.